Salut et bienvenue dans ce tuto Inkscape. nous allons voir comment réaliser ce type d'effet manga. Donc pour cela je vais ouvrir un nouveau document, je vais coller ici mon petit personnage de Sangoku. je vais sélectionner l'outil euh, créer des courbes de Bézier ici, tracer des courbes de Bézier. donc je clique dessus. Alors je double clique pour vous montrer les paramètres que j'utilise, c'est à dire les styles propres de mon outil, c'est remplissage aucun et un contour à 0,5%. Donc, si ce n'est pas le cas chez vous, on va, on va paramétrer ça. Donc, je clique une première fois pour avoir ici un premier point. J'appuie sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Je clique une deuxième fois. J'appuie sur Entrée pour valider. Et là, j'ai ma ligne qui est créée. Donc, on va modifier en appuyant ici pour avoir la palette remplissage et contour. On a ainsi le fond. Donc, on supprime bien pour ne pas avoir de fond. Donc, remplissage aucun. On va ici dans Contour. On clique bien sur Aplat ». plat. On prend bien une couleur noire, euh, style de contour on va mettre à 0,5 voilà. on sélectionne l'outil flèche noire pour cliquer euh, et déplacer notre objet donc je clique et je peux déplacer et en, en tapant sur la barre d'espace de mon clavier plusieurs fois vous voyez je peux avoir plusieurs lignes qui, qui sont créées comme ceci voilà hop voilà, une fois que ça me convient, je sélectionne tout ça, je fais apparaître la palette alignée et distribuée, donc c'est Maj, CTRL, A, le raccourci clavier. Je clique ici sur aligner les bords à gauche, hop, je vais dans chemin et je fais combiner. Voilà, maintenant j'ai un seul objet que je peux manipuler très facilement et je peux le placer donc derrière mon personnage en cliquant là-dessus. Et je peux bien sûr, grâce au poignées de redimensionnement, vous voyez, obtenir... Euh, bah l'effet souhaité ou, ou, je, ou je le veux, hein. euh, je vais un petit peu réduire la, la taille du contour, là c'est à 0.6, euh, je vais mettre à 0.25 alors vous voyez lorsque je déplace, euh, le contour l'épaisseur du contour je change, je peux lorsque je désactive ici cette petite option, si je remets maintenant à 0.25 et que 0.25 et que je manipule mon objet hop le tracé reste le même euh, si je veux plus de lignes je peux faire euh, CTRL D ou cliquer là dessus ou aller dans éditer et dupliquer hop pour euh, bah, dupliquer mon objet et avoir plus de lignes voilà euh, j'oublie pas de passer cet objet à l'arrière plan voilà oui, c'est pas trop mal allez on va dire que c'est bon on va maintenant passer donc à, euh, au deuxième objet, c'est-à-dire qu'on souhaite ici que euh, la ligne devienne plus euh, fine à, ce, à cet endroit-là. Donc pour cela, je combine mon objet, voilà, j'en ai plus qu'un, je vais le dupliquer, je vais le glisser sur le côté en appuyant sur CTRL. Je vais sélectionner ici mon outil éditer les nœuds, et je vais convertir donc mes lignes en chemin en cliquant là-dessus. Et maintenant, lorsque je vais simplifier en allant dans « Chemin », simplifier ici, ctrl L, donc je vais le faire ça plusieurs fois, hein. ctrl L, ctrl L, ctrl L, contrôle L en fait j'obtiens, vous voyez, euh, ici des lignes qui, qui, qui viennent mourir tout doucement, alors des deux côtés, alors moi ce que je souhaite c'est d'avoir que que d'un seul côté, donc pour cela je sélectionne l'outil créer des rectangles et des carrés, hop je crée ici un rectangle, avec la flèche noire je viens sélectionner mes lignes qui sont derrière et je vais dans « Objet »,« Découpe »,« Définir ». Voilà, tout simplement. Et il ne me reste plus ici qu'à, euh, donc, lorsque je clique plusieurs fois sur mon objet, vous voyez, j'ai les, les flèches qui changent. Euh, je souhaite avoir donc ce type de flèche pour cliquer, glisser et allonger ainsi mon, mon objet. Hop, Je duplique mon Son Goku que je viens faire passer devant. Et voilà, donc... Euh, un autre type d'effet, donc vous voyez c'est relativement simple, dans d'autres tutos je vous montrerai d'autres effets. Merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouveaux tutos.